Salut c'est Eric, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un peu spéciale, c'est une vidéo bonus. La raison de cette vidéo elle est toute simple, c'est que j'ai pas été super satisfait de ce que j'ai fait sur la vidéo sur le GameSense. C'est à dire que j'ai pas réussi à vous transmettre tout ce que j'aurais aimé vous transmettre, il y a plein de trucs qui manquent pour moi. Même si les retours sont très bons et je vous en remercie. Hein. Mais, mais j'aimerais voilà, pallier un peu à ça, donc je vous propose une vidéo sans trop de montage, où je vais commenter simplement des actions de gameplay. Puis j'espère que ça permettra de pallier un peu au manque de l'ancienne vidéo. Cette action elle est super simple, tu as acculé grosso modo dans les legs, je sais qu'il y en a deux qui sont master et un qui est dans l'escablon. Alors si vous avez bien fait gaffe vous avez entendu les deux Zofia qui ont été tirés euh, dans blanc plus le bruit du barbelé, juste avant là, donc je sais exactement où elle est. Ah, et pour la dernière, bah, c'est relativement simple, allez je vois le laser, de toute façon je savais qu'elle était master donc j'ai une grosse idée de là où elle est. Nice. Bon, là c'est relativement simple, j'entends qu'il y a le tarbite qui est de l'autre côté donc je vais des tricks Alors, si vous avez fait attention, vous avez entendu la fenêtre derrière moi qui s'est cassée. Et elle s'est cassée avec un marteau de sledge, quelque chose qui est euh, très reconnaissable au niveau du bruit. Et... Forcément, je sais donc qu'il y a un sledge qui est contact à la fenêtre, parce que pour utiliser le marteau, il est forcément contact. Je sais également qu'il a deux nades, parce qu'il n'y a pas de nades qu'on explose au cours de la partie. Et je sais également que le termite a collé le fait qu'il s'est fait niquer une termite, donc, très probablement. Et donc il va demander de l'aide, la première réaction logique du sledge sera me balancer des nades. En gros, je suis dans la merde si je ne fais rien. Il faut absolument que soit je me casse de là... J'abandonne le banditrick donc ils ouvriront le mur. Soit que je joue le sledge pour pouvoir continuer le trick et sauvegarder le mur. Là vous avez entendu ce petit bruit Bah ça c'est le bruit d'un mec qui s'enlève du drone. Et ça va me donner deux informations. Déjà qu'il a très probablement un drone sur moi donc il sait que je suis là. Et qu'il va me pique parce que quand tu t'enlèves d'un drone généralement c'est pour pique derrière. Et autre chose je sais qu'il est contact à droite de la fenêtre. Donc jouable au C4. Alors cette action est, est la prochaine aussi de toute façon vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur le Game Sans, mais euh, là l'avantage c'est que je trouve qu'elles sont intéressantes à commenter donc c'est pas grave je les réutilise je me fais pas chier. Oh I can see him. Him. Oh my god I'm what last long Oh Alors là je me retrouve en 1v1, faut savoir que euh, je ne veux absolument pas aller le chercher au contact euh, dans l'escalade jaune tout simplement parce qu'il a un shoot gun et que, bah, un duel au shoot gun c'est quelque chose que généralement tu souhaites éviter parce qu'il y a un gros avantage pour lui euh, du coup je tente un espèce de coup de bluff euh, je pense qu'il ne sait pas que je n'ai pas la bombe D'accord euh, Je lui envoie une smoke. Sachant que je suis un glace, je me dis, bah, il n'osera pas la traverser, ça me permettra d'aller chercher la bombe qui est dans le banc, de remonter et de pouvoir ensuite le jouer sur une ligne longue ou en le forçant à venir sur moi, euh, en plantant la bombe dans la meeting. Ok, let's go Harris. let's go. Ça pensez-y à le faire, hein, à lancer votre drone comme ça sans le regarder, des fois l'ennemi soit il va vous push, soit il va péter le drone, mais en tout cas ça vous donne l'information de là où il est dans une situation comme ça, ça peut être vraiment vraiment pas mal. Voilà, bon, euh, ça n'a pas du tout marché. <rire> Heureusement, je remporte mon duel parce qu'il le poté tôt, mais normalement, il aurait dû le gagner. Là, il, du coup, il a bien joué. Ou plutôt, il y a eu de la bonne communication, c'est-à-dire que euh, soit mon bluff n'a pas fonctionné parce que le mec qui était sur la cam avant, il a anticipé mon mouvement. Soit alors, ils ont regardé, et c'est très probablement ce qui s'est passé, euh, la cam qui est dans l'escalculé maçon, ils ont vu que j'étais parti chercher la bombe, et donc lui, il en a profité pour s'avancer. Malheureusement, la cam, je ne pouvais pas la casser. Euh, donc là, c'était un peu un pari. Est-ce qu'il pense à regarder la cam ou pas à haut niveau, malheureusement, oui. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de commenter la smoke, mais bon, je me doute bien qu'il y a quelqu'un dans l'autre pièce, je suis pas sûr, c'est juste pour me protéger pendant que je pique le mec qui est à droite. Donc là, faites super attention, c'est peut-être la meilleure astuce que je puisse vous donner de toute la vidéo. Euh, là, vous voyez, en fait, lui, il peut me voir, moi, je peux pas le voir. C'est normal, il a l'avantage de la perspective. Quand vous êtes dans cette situation-là, euh, si vous n'êtes pas suffisamment réactif, vous êtes mort. Par contre, si vous êtes suffisamment réactif, vous pouvez reprendre très facilement l'avantage dans le duel. Pour ça, il suffit juste de faire soit un grand pas à droite, soit un grand pas à gauche. Euh, ça dépend, en fait, de, bah, de l'angle qu'il a, évidemment, et de l'angle que vous devez prendre. Mais vous devez juste prendre une ligne qui est cassée. Et la ligne qui est cassée, en fonction de si vous sentez s'il va pré shot ou pas pré shot vous le repiquez ou vous l'attendez. Et regardez, ça marche très très bien. Donc là c'est assez simple, euh, je sais exactement ce que je vais faire à l'avance. C'est-à-dire que bon, la bombe, regardez, elle est pas du tout sur moi, elle est loin. Il me reste 32 secondes, c'est très très court. Euh, Deux solutions soit je dois jouer le frag soit je dois aller chercher la bombe et la planter coup de chance je suis jacal donc ce que je vais faire c'est simplement essayer de progresser en sécurité sur la bombe c'est à dire qu'il va peut-être m'attendre euh, dessus je sais qu'il situe forcément par là hein, qu'il est en train de la jouer et euh, si jamais je ne le rencontre pas je vais le ping c'est à dire je, je vais utiliser ma capacité de jacal ce qui va me permettre soit de le faire retourner sur site soit euh, de pouvoir aller le traquer ça dépend de là où il est positionné Nice. Uh, we might need a wallet here. Bon, je vous spoil un peu, euh, je vais la tuer, mais c'est plus un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. En fait, là, et je le sais pendant que je suis en train de jouer, j'entends à son déplacement qu'elle est entre guillemets « alerte ». C'est-à-dire que si vous faites un spawn kill et que vous entendez que la personne, en fait, elle fait attention, elle regarde, c'est-à-dire qu'elle n'est pas naïf. Soit elle vous a droné auparavant, vous n'avez pas vu le drone, donc elle est au courant que vous êtes là. Euh, soit elle connaît et fait attention au spawn kill, et ce n'est pas forcément très malin de le jouer. Bon, je suis un peu gris sur cette action, donc je vais au final quand même le jouer. Euh, bar, c'est moi. Bon, là, si vous avez entendu, elle a donné un coup dans la fenêtre et elle s'est mis à droner juste derrière. Donc, je sais à peu près ce qui va se passer. Il y a des gens qui m'aiment pas parce que là, parce que avant, j'étais alors. Là, c'est mon premier coup de gueule depuis longtemps. Pas, hein. Vous pouvez être passif. Hein. On est en stock. Bon, du coup, là au son, je sais qu'en fait, elle n'ose pas dans la pièce, qu'elle va passer par l'autre fenêtre de la kitchen. Donc deux possibilités, soit elle va tirer dans la fenêtre pour l'ouvrir, soit elle va donner un coup de crosse. Je vais prépositionner mon C4 sur la fenêtre, euh, de manière à ce que si jamais elle donne un coup de crosse, je fais péter le C4 et elle meurt instantanée. Ça c'est un truc à savoir, hein, si vous placez un, une, un C4 sur une fenêtre et que vous le faites exploser, là si la personne donne un coup de crosse... Euh, elle meurt, c'est comme ça. Euh, par contre, je sais aussi que si je fais péter mon C4, ça va lui faire peur. Elle va pas qu'elle va reculer et je vais pouvoir la choper par la propre porte qu'elle vient d'ouvrir. Voilà, J'espère que ça vous a plu. C'était très simpliste au niveau du montage, je m'en excuse. J'espère que ça vous permet de progresser euh, également, que ça vous sera utile. On va se quitter quand même sur deux, trois conseils. Le premier, c'est n'hésitez pas à enregistrer euh, vos gameplays, vos vidéos, etc. et à regarder en fait euh, comment vous aurez pu faire différemment. Très souvent, vous allez vous percevoir que vous avez manqué des informations, que ce soit sonore visuel. Euh, vous vous rendez compte qu'en fait, vous aurez pu prédire ce que l'ennemi allait faire si vous avez fait un peu plus d attention. L'autre conseil, c'est euh, okay. bien développer son game sense. Ça, euh, même si le, le premier conseil, c'est toujours jouer plus, essayer de réfléchir plus également, euh, plutôt que d'y aller de manière complètement boring. Enfin, c'est également de regarder soit la pro league, des soit des streams euh, de joueurs euh, professionnels ou de bons joueurs. Hein, dans la, les deux, ça passe. Et de regarder un peu comment ils jouent. Ça peut vous apprendre pas mal de choses. Et le dernier et ça, point, c'est de regarder en fait trop des vidéos de youtubeurs, notamment qui donnent des tips, des trucs et astuces. Des, des lignes un peu spéciales, euh, Allez, des actions va, un peu la, rigolotes, la, des choses comme ça. La, des fois, en fait, ça peut la, considérablement la, élargir la votre la, votre vision d'une carte la, euh, la, simplement en regardant la, ça. ça. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur YouTube et puis on se revoit euh, vendredi okay. prochain pour la prochaine vidéo faire, qui, qui portera normalement la, sur les défenses étendues. Tchuss. À quoi va en bas Ok, je vais. Il n'y a rien. Non, non, il a rien, il a rien. Ah merde, je vais tombé en bas. J'ai un drone, je reprends. Prends la cover. Tu peux prendre mon drone, il est, il est placé pour toi euh, pour okay. Rien dans les coins pute, lâche ton drone Spock G. Tu prends mon drone, t'as full info Il y en a un qui joue qui okay, pied sur B Il y en a un qui est coin B ouais. Et cette shoot gun, c'est un shoot gun, Spock Ouais, ça marche Ok, il okay, y a du monde serveur Ouais. Serveur workshop. Vas-y, prends, prends la cover back Fais gaffe au rush 4 je récupère mon drone X hein Et un douane, un douane C'est bon je vais péter l'armure X, je récupère mon drone fais gaffe Il est toujours, il est toujours Il est toujours le smoke Toujours contact Il a pas back Faut laisser cramer ce smoke là Il a pas back, vous pouvez l'avoir hein Il est dans le coin Un dans l'autoroute mais il est haut ou loin Pour toi spawn normal Mort serveur Nice Il est toujours le smoke non il a back il a back il a back il Il a fait un trou là, derrière toi Spock fais gaffe t'as un trou derrière Mort oh, Je me Mais fais nice. jouer d'en bas Tranquille, on free, les gars, une minute Je prends un info, je prends un info en bas Toujours un serveur, même peut-être deux. Mira derrière ça, Mira, morte. Nice Attendez Donc je relève deux, deux en bas, deux en bas les deux en bas peut-être Ok j'ai planté On un... est escamaine Plante plante Viens planter ici là pas tu, pas t t ouais. ces quatre. tu peux pas te faire C4 là Fais gaffe aux cams j'ai pas regardé les cams hein. C'est free là, allez tu peux aller Voilà, Tiens va te faire enculer Mort Kabi bip Allez on fait le perfect bon, bon, bon, bon. gaffe à l'exit ma biche